Bonjour à toi, cher spectateur. Knock at the cabin de M. Night Shyamalan. Euh, c'est pas embêtant de voir des Shyamalan en fait, au cinéma. Moi, j'adore. C'est un cinéaste qui me passionne et que je trouve assez fascinant. Ce qui me saoule un peu, c'est qu'il y a une espèce d'envie de la part de plein de gens de revoir le grand Shyamalan. Sauf que le grand Shyamalan, il a été dès son deuxième film... Et, et j'ai l'impression que depuis, les gens s'attendent à revoir exactement la même chose, sauf que je pense que Shyamalan a envie d'expérimenter d'autres propositions de cinéma, et que peut-être il faut attendre autre chose de lui que, encore et toujours, des plot twists et des retournements de situation. Le résumé pour faire simple, Wen, avec ses deux pères, Edward et Andrew, ont décidé de passer des vacances dans un petit chalet ensemble. Alors qu'ils viennent de s'installer, quatre inconnus viennent frapper à leur porte pour leur poser une question. Avec ce que je vous ai dit au début en tête, Ma quête de cabine est vraiment un film surprenant de la part de Sheyam Alan dans le bon et dans le mauvais sens. Bon sens parce que je trouve que Sheyam Alan cherche à aller dans une autre direction. Dans une direction où ça n'est pas le plot twist, un retournement de situation ou une nouvelle manière de voir le long métrage qui va driver l'ensemble de son projet, mais une envie de nous plonger dans un questionnement. Un questionnement sur est-ce que ce que l'on voit est vrai ou est-ce que ce que l'on pense est plus important. À partir de là, Noct de cabine est une jolie réflexion sur notre époque, sur la manière que l'on a de traiter les informations, sur la manière que l'on a de prendre du recul sur celle-ci, et le film est plus ou moins intéressant par rapport à cela. Je dis plus ou moins parce que le film est un poil long pour ce qu'il veut raconter. Et surtout, peut sembler un peu vain lorsque l'on arrive à la fin. Dans le sens où on voit assez rapidement dans quelle direction veut, aller, veut aller le cinéaste. Et donc là, bah, le film a plus ou moins d'intérêt. Moi, je le trouve divertissant, mais je ne trouve pas que ça soit un grand moment de cinéma. Je trouve que c'est assez anecdotique, qu'on l'aura vite oublié. Mais que pour autant, il y a une idée... Elle est plutôt intéressante, elle est plutôt bien amenée, elle crée un suspense qui, je trouve, est assez haletant et prenant. Et avec ça en tête, sur certains ça va fonctionner, mais alors vous attendez vraiment pas à avoir du Shyamalan de, entre guillemets, ce que les gens appellent la grandeur, parce que clairement, c'est quelque chose de très différent. On a tendance à vouloir attendre un peu trop de certains auteurs, que ce soit parce qu'ils ont livré par le passé, ou que ce soit simplement parce que l'on imagine qu'ils vont être capables de refaire un film ou une œuvre comme on le pense, un peu trop facilement de leur part, créant un paradoxe où l'on attend quelque chose qui ne viendra pas. M. Night Shyamalan est exactement dans cette position depuis de trop nombreuses années et ce nouveau long métrage ne fait pas exception. Le cinéaste cherchant à se réinventer, proposer quelque chose de surprenant et de différent de son style habituel, pour un film prenant, pas toujours à la hauteur de sa proposition, mais tout de même haletant dans sa construction. En termes d'écriture, le film se base donc sur le roman de Paul Tremblay et est donc écrit... Pour la première fois, donc pas uniquement par m. Night Shyamalan, mais par lui, par Steve Desmond et par Michael Sherman. Ce qui est très surprenant parce que Shyamalan a quasi tout le temps écrit ses films seul. Donc le voir avec des co-scénaristes, c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Et ça se ressent. Ça n'est pas la forme habituelle des longs métrages de Shyamalan. Euh, parce que si on devait résumer les films de Shyamalan en termes de structure dramatique, c'est un lieu une énigme, une résolution, un retournement. C'est quasi tout le temps ça, les films de Shea On nous pose une base, on nous pose des personnages, on nous pose une énigme, on nous pose une finalité avec un retournement. Oubliez ça. La structure de Knock at the Cabin ne va pas du tout dans cette direction. On est sur un personnage, une situation, une question. Point. Et je trouve cette structure plutôt intéressante. Le souci, c'est que rapidement, on en fait le tour et surtout, rapidement, on sait assez facilement dans quelle direction va aller le film. Encore une fois, je vais rester très vague parce que je trouve très intéressant de débarquer devant ce long-métrage en ayant le moins de clés possible pour avoir une pleine compréhension de tout ce qui arrive. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que par le biais de la position des personnages, par le biais de ce qui gêne certains parce que c'est un couple avec deux hommes qui ont un enfant, euh, je trouve que le film arrive à avoir des paraboles sociétales extrêmement intéressantes qui permettent à la fois de questionner ces personnages mais également les quatre agresseurs qui débarquent. Et j'aime cette idée qu'il n'y a pas vraiment de place pour les bons et les mauvais le film est constamment en train de jouer sur la perspective d'interprétation que va avoir le spectateur sur la position de ses personnages. Parce que chaque personnage est attachant en fait ici. C'est assez génialement fait de ce point de vue là. Parce que je pourrais vous remettre en question toute la structure dramatique du film et la manière avec laquelle tous les retournements sont amenés. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas de réel antagoniste ici. À part le temps peut-être. Le temps est le seul antagoniste de ce long-métrage. Sinon, tous les personnages sont attachants, ou en tout cas, on arrive à comprendre leur point de vue, on arrive à se mettre à leur place. Et c'est assez génial parce que ne pas mettre de réel antagoniste, en tout cas palpable, par la présence d'un personnage, ça permet au spectateur d'avoir une empathie qui est décuplée, d'avoir une émotion qui est vraiment à fleur de peau. Et ça peut sembler simple, mais très peu de films peuvent se vanter d'avoir réussi à placer un film où on a du mal à réellement savoir qui est le méchant. C'est bien foutu, mais c'est assez limité. Shia Malan, Sherman et Desmond nous emportent donc dans du mystère pur jus. Le genre d'instant de cinéma où l'on sait pertinemment que l'on aura les réponses qu'à la fin, sans que pour autant cela ne retourne l'ensemble de la dramaturgie, et peut-être qu'en tant que nouveau long-métrage du réalisateur, cela est la plus grande erreur. Disons que le scénario se pose comme une réflexion profonde de la société moderne, là où beaucoup attendaient certainement un peu trop un nouveau concept horrifique de la part du metteur en scène. Or, Ce n'est clairement pas l'objectif dramatique, qui veut plus être une parabole sur le complot facile, les remises en question passéistes et la stigmatisation. En termes de mise en scène, je ne trouve pas forcément qu'Emnet malan se réinvente réellement au travers de son métrage. Je dirais qu'il arrive à poser des idées de mise en scène et à les tenir jusqu'à la fin. Je trouve que déjà il y a une super ambiance. Le film pose quelque chose qui est très angoissant. Ça passe par le son, ça passe par le travail du rythme en termes de montage et en termes de scénographie. Ça passe par également un très joli travail des cadres et notamment une très belle utilisation du gros plan face-cam. C'est très intelligent mais je trouve qu'à de nombreuses reprises pour inclure réellement le spectateur au sein du questionnement qui est amené pour les personnages principaux, Shyamalan va se servir d'un cadre très serré sur les visages des personnages et va jouer sur une très faible profondeur de champ quasi à peu près à ce niveau là on est net du nez jusqu'à à peine le bout de l'œil. et du coup ça amène une, un vrai poids dramatique qui fait que le spectateur est complètement investi par ce qui arrive au personnage et je trouve que même si ça n'est pas parfait derrière la scénographie parce que je trouve notamment que le film est beaucoup trop long pour ce qu'il a raconté et que le rythme dramatique n'est pas aidé par la mise en scène de Shyamalan qui a tendance à vouloir justement amener beaucoup de lenteur, je trouve pour autant que ça amène une intensité qui fait que le spectateur est réellement investi dans cette histoire. Et qui fait que du coup, on aime justement rester enfermé. Par contre, et alors là c'est le gros point noir, je trouve que le fait d'amener des flashbacks, sans encore une fois trop vous en dire, le fait d'amener des flashbacks, ça fait un peu sortir justement de cette angoisse. Et c'est peut-être là en fait que le film pêche le plus. C'est qu'à vouloir... Un petit peu trop expliquer certains aspects, Shyamalan se retrouve à surligner des éléments de récit qui du coup empêchent le spectateur de ressentir le poids qu'il y a sur les épaules des personnages. Et je trouve ça un peu dommage parce que plus de subtilité aurait permis au film d'être plus fort je pense. En jouant sur la forme de son cadre, sur ce que celui-ci va absolument montrer et suggérer, plutôt que sur une intensité horrifique qui n'aurait pas forcément aidé l'ensemble, Man construit une scénographie intense et prenante qui donne du corps et de la force à sa mise en scène, sans que pour autant cela brille plus que cela. On ressent une radicalité on voit une fascinante construction esthétique qui donne du punch et de l'énergie à l'ensemble, mais on sent aussi beaucoup de longueur, beaucoup de moments de flottement. Et même si cela apporte une certaine forme de justesse à la parabole principale du récit, un de ma part moins poussif et par moments un peu trop redondant. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Euh, déjà, je trouve que Dave Bautista est impressionnant. Il a un rôle qui est assez énigmatique. J'ai pas encore une fois trop envie de vous le définir parce que je trouve que la manière avec laquelle on apprend à le connaître est assez intelligente. Euh, derrière, je trouve que Nikki Amuka Bird, que Rupert Grint et que Abby Queen sont excellents. Vraiment, je les ai trouvés excellents. Euh, je trouve également que Jonathan Groff et Ben Aldridge dans le rôle des parents sont exceptionnels. Et j'ai surtout envie de souligner la très jeune performance d'une petite actrice qui est très forte, qui arrive à amener beaucoup d'émotions par le biais d'une interprétation qui, pour autant, me surprend. Parce que de mémoire, Malan il n'a pas souvent dirigé des enfants. Mais à l'image de The Visit, il le fait extrêmement bien. Kristen Kui est juste parfaite, la jeune fille donnant au personnage de Wayne une intensité et une puissance dramatique, ressortant complètement du reste du casting et imposant sa performance comme mémorable. Au bout du compte, Knock at the Cabin est un Shyamalan sympathique. Disons que je suis plus investi dans ce genre de film que sur Old, que je trouve lent et pas forcément maîtrisé, alors que ici je trouve que Shyamalan arrive à amener quelque chose de plus mystérieux, de plus ombrageux. C'est pas toujours maîtrisé, mais au moins ça lui permet de se réinventer un petit peu. Pas complètement, mais de se réinventer sur certains aspects, notamment dramatiques. Après, Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan reste un film de Shyamalan qui, selon moi, est un peu mineur. Sympathique tout de même, on se laisse embarquer là-dedans, mais vous attendez pas encore une fois à la renaissance du cinéaste. C'est un bon petit film de sa part, et parfois c'est tout ce que l'on attend d'un cinéaste qui a su surprendre par le passé et qui cherche simplement aujourd'hui à proposer des choses un petit peu neuves. A plus